Allo tout le monde, c'est Fort Dubé, Watt j'espère que vous allez bien. Comme je vous avais parlé brièvement la semaine dernière, il y a de grands changements dans ma vie et dans celle d'Alex. J'avais très hâte de vous en parler car ça fait maintenant plusieurs mois qu'on est dans ce processus. C'est pas quelque chose qu'on fait du jour au lendemain, ça demande beaucoup de réflexion, de préparation. Mais avant de vous en dire un petit peu plus là-dessus, assurez-vous de vous abonner à ma chaîne, de cliquer sur la cloche pour rester au courant des prochaines vidéos et de liker ceci. Alors, on y va! Alors, je ne vais pas vous faire attendre plus longtemps, Alex et moi, on a tout vendu, absolument tout, pour partir du Québec. On est dans ce processus-là depuis maintenant mai dernier et au moment où je vous parle, la maison est vendue et on part après les fêtes. On va avoir un pied à terre au Panama, euh, mais on va passer le plus clair de notre temps à voyager partout à travers le monde. Maintenant, vous vous demandez sûrement mais à quoi qu'elle a pensé pour vouloir tout abandonner. Eh bien, ça remonte pas. Hier, ce désir de voyager là, quand j'avais 18 ans j'ai pris mon cours de barmaid dans le but de travailler sur des bateaux de croisière euh, mais j'ai choqué, j'ai vraiment abandonné euh, ce projet-là parce que j'avais peur de laisser les gens que j'aime, j'avais peur de laisser mes parents mes amis, alors j'ai juste comme délaissé ce projet-là. Mais le désir de voyager, il est toujours resté en moi, malgré que le style de vie de nomade m'a toujours fasciné. Puis j'enviais un peu secrètement ceux qui avaient le gosse à faire. Pour ceux qui me connaissent depuis peu, euh, je vais juste faire un petit retour sur l'hiver 2019. Alex et moi, euh, on a passé quelques mois au Panama puis on a vraiment adoré ce pays-là. Les gens sont accueillants, chaleureux, puis surtout c'est que on s'en on se sent pas dépaysé. Panama City là, c'est une grande ville moderne avec moins de 40 000 personnes y habitant, parce qu'on y retrouve principalement des édifices à bureaux, des banques, des hôtels. Euh, le Panama est reconnu pour son célèbre canal qui relie euh, l'océan Pacifique à l'océan Atlantique. Puis quand on est revenu à la maison, c'était au mois d'avril, on y est arrivé en plein temps. De neige, puis on a complètement battrippé. On a dû littéralement le escalader le stationnement pour accéder à notre porte d'entrée, puisqu'il n'y avait personne qui avait pété durant notre absence. Puis bon, ensuite, mon fils est retourné à la garderie, puis on a recommencé notre routine. Puis plus les journées passaient, plus on se demandait qu'est-ce qu'on foutait au Québec à se geler les fesses, puis à rien faire. On faisait tellement plus de choses de nos journées pendant le voyage, puis on trouvait qu'on était même encore plus productif. On avait créé une routine. Oui, j'ai une business pour que je gère. J des engagements aussi envers mes étudiants, puis ma formation Amazon, pour que je mette à jour régulièrement. Mais quand j'y repense, il euh, n'y a pas beaucoup d'impôts qui permettent de faire ça. Puis on a aussi remarqué qu'on était beaucoup plus en contact avec notre famille quand on était à l'extérieur du pays. On faisait beaucoup d'appels vidéo pour leur donner là, nos nouvelles. Puis aussitôt qu'on est revenu au Canada, oui, on a fait la tournée de nos familles. Mais après ça, plus rien. On n'aimait plus tant. De faire des appels ou appels vidéo. On n'avait même plus contact avec notre famille, puis on était à quelques kilomètres seulement d'eux autres. Ça nous a pris conscience de certaines choses. Alors, on a fait les pours, les comptes, puis on a décidé de faire notre demande de résidence pour la Panama ainsi que l'ouverture d'une entreprise là-bas. On a débuté le processus en mai, <coughs> puis on a, pris un contact, on a pris contact avec des firmes d'avocats à la fin juin. On a, choisi, on a pris le temps de choisir notre firme d'avocats. On est retourné euh, au Panama pour faire euh, nos demandes de résidence, pour finaliser l'ouverture euh, des compagnies puis signer les papiers, etc. Puis, euh, une demande de résidence, ça prend environ 3-4 mois pour finaliser. On a été pris en charge de A à Z. C'est vraiment... On a eu un service VIP avec la, la firme d'avocats pour ont resté vous dirais qu'on a mis la maison en vente en mai ou en début juin, puis ça a pris 4 mois pour la vente, ce qui est vraiment bon. Des fois, ça peut prendre un an avant de vendre une maison. On va passer chez Notaire en mi-décembre, on va remettre les clés au nouveau propriétaire, puis on va juste plus avoir de maison. On va juste se promener de, de famille en famille, ils vont nous héberger le temps qu'on part. On part exactement le 2 janvier avec exactement trois valises et trois sacs à dos. On a littéralement tout vendu, on a vendu nos cartes, nos décorations, la télévision, le sofa, l'électro, vous voyez le, le portrait. On garde juste 5, 5 7 boîtes. Des choses qu'on veut vraiment pas donner, des souvenirs, mais en gros, on part avec trois valises. Mais je vais pas vous cacher que surtout avec un jeune enfant, ça demande un petit peu plus de gestion. Il faut apporter bon, des jouets, un minimum de jouets. Il faut apporter son banc pour qu'il puisse manger à la table. Puis, il faut des bols, des ustensiles pour enfants, etc. Bon, maintenant, c'est certain que ma famille est heureuse pour moi, mais ils sont surtout... Je sens qu'ils sont très inquiets. Certains ils ont de la peine. Certains sont même fâchés que je parte. Mais il y a une chose que j'ai apprise, c'est qu'il ne faut pas vivre pour les autres, mais pour soi. Ça, j'ai le fait pendant longtemps dans ma vie. Je vivais pour ma famille. Puis souvent, ma famille, des fois, n'était même pas là quand j'en avais besoin. Donc, je me suis juste dit, je vais, je vais vivre ma vie. Puis c est, c est, Il n'y a rien de mal à ça, il n'y a vraiment rien de mal à ça. Parce que j'ai appris en parlant avec eux que si eux, y avaient eu l'opportunité de faire la même chose que moi que je fais, ils l'auraient faite. Il aurait jamais demandé mon approbation pour partir à vivre ou voyager dans un autre pays. Donc, euh, on a juste une vie à vivre, puis je voulais pas attendre à être vieille puis toute fripée pour commencer à vivre pleinement. Puis je trouve que c'est tellement excitant de pas savoir justement où est-ce que la vie va m'amener. On y va vraiment un jour à la fois. On planifie, bah, on planifie notre prochaine destination, mais vraiment, on y va un jour à la fois parce que on sait pas peut-être que. Peut-être que demain je vais quitter ce monde-là, peut-être que je vais mourir, peut-être qu'Alex va mourir. Puis je pense que c'est un vraiment un jour à la fois, puis manger pleinement dans la vie. Alors, si vous avez des questions sur mon processus, si vous voulez savoir euh, c'est quoi la firme d'avocat, avec qui on a fait l'affaire, écrivez-moi privé, je vais vous répondre. Puis euh, d'ici la prochaine vidéo, je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde!